L'inflation, c'est fini, fini le temps de notre appauvrissement. L'inflation, c'est fini, je crois bien que c'est Bruno qui le dit. Pardon. Aujourd'hui, on va parler d'inflation, il faut bien le faire en chanson, parce que sinon, ça va être en pleurant. Vous pouvez aussi pleurer devant ma chanson, ça, ça me va, je ne sais pas moi qui... L'inflation, c'est fini, c'est Bruno qui le dit. Et après lui, tout le gouvernement, c'est la priorité, l'urgence nationale. Alors vous imaginez bien que si le gouvernement s'attaque à l'inflation, on a gagné. Et mieux encore que le gouvernement, vous avez Christine Lagarde et la BCE qui s'y met, mettent. Et qui vous annoncent eux aussi qu'ils vont lutter contre l'inflation, ils vont remonter les taux. Alors que ça fait depuis 2014, ça fait 8 ans qu'on est en taux négatif. À la fin du troisième trimestre, c'est promis, plus de taux négatif. Eh bien alors, on va regarder trois choses dans cette vidéo. La première, c'est que au fond, euh, l'inflation, euh, on s'en fout un peu, c'est-à-dire que pris isolément, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, et qu'ils euh, vous en fume euh, sur cette histoire d'inflation, pour mieux masquer euh, le véritable problème, qui est celui de la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Ça, pour ceux euh, qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Euh, deuxièmement, que bizarrement, paradoxalement presque, euh, les annonces euh, du gouvernement français, de Bruno Le Maire et, et d'Elisabeth de, Borne, sur la lutte contre l'inflation et la sauvegarde du pouvoir d'achat, euh, sont en fait incompatibles avec la, la politique annoncée par la BCE. Alors, dans un monde normal, ça devrait être. Corde... Enfin, ça devrait être. C'est des choses qui ont l'air d'aller ensemble et de marcher, et ça a l'air coordonné comme ça. Mais en vrai, c'est incompatible, on va voir pourquoi. Et troisièmement, euh, on va finir par voir que l'inflation, de toute manière, vous en aurez quand même. Euh, vous en aurez quand même pourquoi Parce que le système en a besoin, parce que c'est une des dernières manières de pouvoir solvabiliser encore un peu plus longtemps le système financier qui est absolument nécrosé. Alors après, est-ce que ça finira par s'effondrer complètement par le bas ou par le haut euh, en, en hyperinflation Ça, on verra bien. Mais euh, retenez bien, l'inflation, c'est pas le problème, c'est la répartition de la valeur ajoutée et la création de valeur ajoutée. Je dois dire rajouter, mais c'est parce que la répartition est mauvaise que la création est mauvaise aussi, à mon avis. De deux, euh, vous n'allez pas pouvoir remonter les taux euh, et faire les politiques habituelles du gouvernement euh, pour lutter contre l'inflation. Et trois, de l'inflation. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez quand même. Donc, préparez-vous, ça euh, ça arrive. Et, euh, premiers, première chose, c'est vous préparez à lutter contre l'inflation. Si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous ne pensez pas qu'il y avait suffisamment d'arguments avant, sortez vos assurances-vie. C'est le conseil pratique du jour, puisque je vous dis que maintenant, je faisais à chaque fois un conseil pratique. Sortez vos assurances-vie. Euh, c'est tout ce qu'on va voir. Donc euh, si vous me croyez sur parole et si vous êtes content, vous pouvez vous arrêter ici. Mais il y a quand même un peu de boulot derrière. Euh, je suis Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, euh, par le lien ici ou en description de la vidéo. Faites-le, parce que c'est toujours la même chose, hein, juste en une fois, on ne va pas aller très loin. Mon, mon, mon travail est vraiment d'être utile. Hein. C'est pas uniquement de faire du divertissement, même si en intro, le divertir, c'est rigolo. Mais après, non. Euh, donc vraiment, faites-le, notamment parce que bah, vous voulez une première preuve qu'on est encore en train de se retrouver en face des, des pratiques habituelles de ces gens, de faire l'inverse de ce qu'ils prétendent. Je vous prends un tout petit exemple très simple. Euh, ma dernière, mon dernier travail sur euh, les, huiles, les pénuries d'huile alimentaire en France, euh, qui, euh, donc sur, selon l'inflation officielle de l'INSEE, font plus 50% sur un an, tout compris. Hein, C'est-à-dire que si vous prenez que le colza et le tournesol, vous êtes à beaucoup plus. Donc qui participent massivement à l'inflation. Euh, c'est ce que j'appelle un détournement. Euh, et c'est un détournement politique. Euh, donc c'est quelque chose qui est tout à fait en main du gouvernement. Si, on, si le gouvernement voulait stopper cette pénurie et faire redescendre les prix de l'huile, il pourrait le faire demain. Ils ne le font pas. Donc vous avez un exemple très précis. Je vous mets aussi un lien vers, vers la, la, la, le, ce travail en vidéo et en texte, toujours pareil. Hein, écoutez et c'est aussi bien. Et en description. Euh, et, euh, et puis ben, on va commencer on va commencer, partager, euh, lisez, euh, lisez bien le, ce qui va avec, ce qui est sur le site. Euh, mettez des pouces, diffusez. Euh, C'est important parce que, euh, encore une fois, euh, autant vous allez entendre énormément parler d'inflation euh, partout, euh, autant euh, de valeur ajoutée, de création de valeur ajoutée, de partage de valeur ajoutée. Je me sens un peu seul parfois, euh, je dois vous dire. Et ce qui est terrible en plus, c'est que quand je me sens pas seul, euh, c'est toujours euh, les discours sur de partage de richesse. Vous direz bien, je dis pas partage de richesse, je dis partage de valeur ajoutée euh, sont extrêmement euh, sont, sont, sont sont extrêmement politisés et sont euh, sont très souvent euh, détournés en, en propagande. Moi, c'est c'est vraiment c'est de l'analyse, c'est de l'observation, c'est de l'économique. Je suis pas en train de faire de la politique là. Bref. Pourquoi est-ce que, la première chose, pourquoi est-ce que l'inflation, euh, au fond, euh, n'a pas beaucoup de valeur en soi Alors entendez bien ce que, ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand euh, vous allez faire votre plein de courses et que vous en sortez euh, avec 30, 50, 100 euros de plus selon la taille de votre plein, euh, ça fait mal. Quand euh, toutes vos factures arrivent et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et que euh, bah, vous n'avez pas forcément prévu ça dans votre budget, vous n'êtes pas forcément capable de suivre, ça fait très mal. c'est pas ce que je suis en train de dire. Et c'est cata, et que prendre des mesures conjoncturelles euh, pour lutter contre ça est très bien. En revanche, structurellement, vous avez en France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des périodes inflationnistes, ou au contraire déflationnistes, <coughs> excusez-moi, j'ai un chat dans les gorges. Pardon. Des périodes inflationnistes et déflationnistes, qui sont à la fois des périodes dans lesquelles les populations vont plutôt s'enrichir, ou au contraire s'appauvrir, indifféremment. Et ça, ça vaut peut-être le coup de prendre deux minutes, pour se refaire un peu cette histoire, cette mémoire un petit peu de, de la communication politique autour de l'inflation. C'est-à-dire qu'on peut remonter jusque dans les années 50. Dans les années 50, les, la, la grande communication gouvernementale autour de l'inflation, c'était le stop and go. On fait des politiques de stop and go, c'est-à-dire que le gouvernement va aller... À, à l'époque où vous aviez encore une Banque de France et un gouverneur qui était... Mais par qui était nommé le gouverneur de la Banque de France eh bien, Je ne sais pas. Désolé, je vais pas les voir maintenant. Mais où en tout cas vous, vous aviez un, un pouvoir politique qui avait la main sur la création monétaire. Euh, eh bien, on, on imprimait de la monnaie. Euh, et puis quand tout d'un coup on se rendait compte que l'inflation devenait trop importante, eh bien, on arrêtait. Et puis on faisait stop-go, stop-go. Et puis comme ça, vous arriviez à gérer votre croissance. Parce qu'évidemment, quand vous imprimez de la monnaie, vous, vous aidez quand même, vous aidez, vous aidez quand même à faire un peu de croissance, euh, que ce soit virtuel ou que ce soit de la croissance réelle. Euh, bon ben bah, ça, ça, ça s'est arrêté assez vite. Euh, C'est pour, pour vous dire à quel point ces choses sont de la post-rationalisation. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrête de marcher. Bon ben, bah, ah, bah, en fait, c'était pas vrai. Ça n'a probablement jamais été vrai. Mais... Alors on passe à autre chose. Euh, on est passé à ce moment-là, et M. Phillips, qui arrive avec sa courbe, qui vous a dit « Bon non, là, ça marche plus, vos histoires de stop and go, parce que dans tous les cas, vous avez de l'inflation ». Et dans tous les cas, vous avez de l'inflation. Euh, donc, euh, bah, c'est pas grave, parce que vous avez de l'inflation, mais vous avez le plein emploi. Euh, parce que moi, ma courbe vous montre bien que euh, soit il faut faire le choix entre inflation euh, et chômage, mais vous pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, entre le chômage et l'inflation, il vaut mieux avoir l'inflation. C'est mieux que rien. Bon, OK, pourquoi pas Arrivent les années 70. Ah bah <rire> finalement, vous avez et chômage et inflation. La courbe de Philips ne marche plus. Ah bon, dommage euh, donc là, tout le monde est paumé, on ne sait pas ce qui se passe. On se prend les chocs pétroliers dans la tronche, on fait quatre tours sur soi-même. Euh, et puis euh, arrivent les années 80, où là, où tout le monde se dit « Ok, attendez, euh, on met un petit coup de, euh, petit coup de frein euh, monétaire euh, aux États-Unis, avec la dernière grande politique monétaire, euh, euh, véritable politique monétaire, qui ne soit pas destructrice, euh, avec Paul Volcker ». Et puis après ça, on rentre dans le système actuel, dans lequel on se dit bah « tiens, euh, actuel jusqu'en 2020-2021 », dans lequel on se dit bah, « il faut 2% d'inflation, euh, et puis euh, on, on, on va derrière équilibrer le système à coût, en gros, un d'endettement, et 2, de, de mondialisation ». Ce qui a marché assez bien pendant les années 90, beaucoup moins bien dans les années 2000, euh, et encore beaucoup, beaucoup moins bien dans les années 2010. Donc on est dans le système, et là, on vient d'en sortir, la BCE, tout d'un coup, euh, d'elle-même, est sortie de, de, de, son, de son mandat. Le mandat de la BCE, c'est de maintenir les taux euh, de maintenir l'inflation autour de 2%. Euh, on n'y est plus du tout, et elle s'en fout complètement. Donc ça, c'est pour vous dire que euh, en termes d'inflation, vous avez toujours eu tout et n'importe quoi, euh, en termes de communication, et euh, on essaye d'expliquer euh, ce qu'on observe euh, un peu maladroitement, avec des choses qui sont un peu justes, qui sont souvent très fausses. Et comme je vous disais, ce n'est pas le plus important, euh, parce que bah, par moment, vous avez eu dans les années 80, là, Bruno Le Maire qui dit euh, on ne va pas faire des politiques d'augmentation de salaire généralisée parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment ça, ce n'est pas comme ça que ça marche Mais pendant des années pendant, euh, pendant 20, ouais, plus, ouais, une bonne vingtaine d'années, les années 80-90, c'était ce qui se passait. On avait indexé les salaires sur l'inflation. Tu te souviens pas, Coco Il n'y a pas si longtemps, pourtant <rire> Et là, tout d'un coup, alors c'est sûr que depuis 20 ans, on avait décroché ça. Et là, tout d'un coup, on dit « Ah non, non, non, ce pas comme ça que ça marche. » Ah bon Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est-à-dire que... Il est vrai que dans la situation actuelle, si vous vous mettez à indexer les salaires sur l'inflation sans faire de réformes structurelles, euh, vous, vous courez assez vite à l'hyperinflation. Il n'a pas tort sur le fond. Mais hors contexte, euh, non, il y a eu quand même toute une époque où on trouvait normal d'indexer les salaires sur l'inflation. Et ce qui, euh, d'une certaine manière, est aussi une manière d'obliger à réformer, parce que sinon, ça part vite en sucette. Et il euh, n'y a pas de raison... Que, euh, on se, alors que, euh, le, le, alors que le, le, le, le travail et les salaires euh, se, font, euh, se font quand même laminer depuis près de 40 ans, surtout depuis 20 ans, il euh, n'y a pas de raison que ce soit encore eux qui prennent. et Il n'y a pas de raison, si vous voulez, que ce soit pas encore eux qui se prennent en pleine tronche l'inflation. Euh, mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Euh, et pourquoi est-ce qu'au final, euh, la, la, la répartition de valeur ajoutée est beaucoup plus importante euh, que, euh, que, que, que l'inflation elle-même ben, La première chose, c'est que si vous... Je prétends... Non, j'observe, je prétends pas. J'observe... Depuis, bah, de, depuis un, un moment, euh, que euh, vous avez en France, il manque 200 milliards de salaires en France. Et quand je dis il manque 200 milliards de, de salaires en France, ces 200 milliards euh, viennent de cette mauvaise répartition entre le capital et le travail. La valeur ajoutée en France, euh, en gros, c'est 2000 milliards. De la dernière fois, j'ai dit un peu moins, je m'étais trompé. Euh, c'est 2000 milliards euh, soit par rapport au PIB. Et euh, bah, alors c est, c est les 500 milliards qui restent, c'est essentiellement euh, du déficit de balance commerciale, des impôts, euh, des taxes, euh, ça doit être ça essentiellement. Euh, mais euh, donc la valeur ajoutée, c'est en gros euh, c'est toute la chaîne de valeur qui est, euh, qui est, qui est, qui est formée par les entreprises euh, depuis euh, une matière première qui est utilisée jusqu'à un produit final qui est vendu. Et euh, toute cette valeur aujourd'hui euh, donc, euh, est répartie à hauteur de euh, à, à, à hauteur de, de, de 40% pour le capital et 60% pour le travail au sein de la sphère privée. Je, le, le, je vous ai dit, je ne l'ai pas encore fait, je vous ai dit que je ferai un jour une vidéo sur euh, la sphère publique, et ça commence à urger un peu, mais bref, vous avez une répartition. Donc, c'est-à-dire que le, le, à la fin de l'année, quand euh, vous faites les comptes bah, sur toute la, la, la, à tout compris, hein, quand je dis euh, 40%, euh, c'est euh, 60% de travail, c'est y compris les retraites, y compris tout le, le, le, tout, tout ce que l'entreprise paye, qui va soit en salaire, soit euh, en soit pardon, euh, c'est salaire brut. C'est ça, que je veux dire. Et ça, en 1980, vous étiez à 75 pour les salaires et 25 pour le capital. Donc vous avez 15 points d'écart qui se sont formés assez vite dans les années 80, en fait. Et le, alors bien sûr, on peut se dire, mais ça fait longtemps que ça dure. Euh, déjà, euh, c'est cumulatif. C'est-à-dire que ces salaires que vous ne versez pas année après année après année, ben, euh, c'est de l'appauvrissement qui se, se creuse. C'est... <coughs> Il y a des gens qui s'endettent, c'est l'État qui s'endette pour compenser ces salaires qui ne sont pas là, et donc vous avez un truc, vous, vous, bref, vous creusez votre tombe. Quoi. Non seulement c'est ça, mais en plus de ça, normalement, les temps de crise sont des temps justement où on rééquilibre cette, cette, cette répartition, et euh, pas plus euh, en 2001 qu'en 2008 qu'en 2021, vous avez un rééquilibrage de cette valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a un traitement des crises qui euh, est malsain. On a un traitement des crises qui est superficiel et qui ne gère pas les problèmes de fond. Et les problèmes de fond étant encore une fois cette répartition de valeur ajoutée qui, à mon avis, euh, s'attaque après directement même à la création de valeur ajoutée. Parce que si vous ne rémunérez plus assez le travail, ben forcément, euh, vous avez, vous, il vous commence à manquer beaucoup, beaucoup de motivation et pour ceux qui travaillent et pour ceux qui font travailler. Euh, d'aller créer de la valeur. Euh, et du coup, si vous voulez, cette, cette financiarisation, cette espèce de tout de, de coup de rendre un peu tout fictif, euh, nous a désintéressé du réel. Alors pendant très longtemps, euh, vous avez euh, la mondialisation, ils ont eu un tas de pays qui ont compensé pour nous, ces pays sont en train de se dire qu'ils bah, vont peut-être arrêter de compenser. Hein, les, les, les blocs qui sont en train de se créer euh, avec d'un côté l'Occident euh, américain et de l'autre euh, les BRICS euh, derrière la Chine, bah, c'est à, à moyen terme, c'est en train de nous dire euh, « on va arrêter de financer vos conneries ». Ce qui est à la fois catastrophique et très intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'on réapprenne à faire chez nous ce que ces gens vont plus vouloir faire pour nous. Et ça arrive. Hein. Alors c'est un processus de 10 ans, 20 ans. Mais euh, et, et, et là, au fond, si ça se fait de manière ordonnée, c'est plutôt bon. On va éventuellement retrouver un peu de souveraineté une, en, industrielle, je veux dire. Alors, elle risque... Elle revient d'abord en Italie du Nord, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Elle a du mal à revenir en France. Euh, on est très mauvais pour ça, mais elle finira peut-être par revenir en France aussi. Et donc vous avez ce problème de répartition qui touche même la création de valeur ajoutée, qui se voit de deux manières. En France, vous le voyez très bien, comme on ne crée plus assez de valeur ajoutée, on n'en exporte plus non plus. Et donc vous avez, la dernière fois qu'on a eu une balance commerciale équilibrée en France, c'était en l'an 2000. Alors, ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus de balance commerciale équilibrée, on se dit, bon, bah, à quoi ça sert À quoi bon Non seulement vous creusez votre dette quand vous faites ça, vous creusez un certain nombre de dépendances. Mais en plus de ça, c'est un marqueur, c'est un signal que vous ne créez pas assez de valeur par rapport à d'autres pays, par rapport à ce que d'autres sont capables de faire. Et la deuxième chose, c'est que les taux de marge baissent. Les taux de marge baissent, euh, pareil, euh, structurellement, alors c'est peut-être un peu en train de changer depuis 2021, la situation est bizarre, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, mais voilà. Et du coup, vous êtes dans ce système où... Euh, vous avez cette mauvaise répartition de valeur ajoutée euh, qui est inflationniste par nature elle est inflationniste par nature parce que elle est devenue inflationniste est au départ elle est déflationniste pardon parce que bah forcément euh, à partir du moment où vous n'avez plus assez euh, de, de rémunération des salaires bah vous avez des gens qui ont moins de pouvoir d'achat et c'est moins de pouvoir d'achat bah forcément en plus de ça vous avez des dépenses contraintes qui augmentent le reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre, se réduit comme peau de chagrin et une bonne partie de l'absence d'inflation des années 2000 jusqu'à 2020 est liée à cette paupérisation euh, latente, et qui est compensée par des baisses de qualité, des baisses de prix, euh, pas tous les moyens. Le, le, le, je cite tout le temps ce rare moment où on a pu voir ça, où l'ancien patron de Danone, Emmanuel Faber, disait « mais est-ce que vous vous rendez compte que euh, euh, les prix des yaourts baissent parce que euh, et on nous demande d'avoir de, de, de, des meilleurs yaourts avec du meilleur lait, des meilleurs fruits, des meilleurs tout ce que vous voulez, mais, euh, mais on, les, les gens ne sont plus prêts à payer pour un yaourt ». Et ils sont plus prêts à payer. Pourquoi C'est pas parce qu'ils sont, ils sont pingres, parce qu'il y a eu cette paupérisation. Euh, et, euh, et sauf que euh, cette, cette mauvaise répartition est en train de se retourner doublement contre nous, parce que euh, maintenant que euh, vous êtes vous, maintenant que vous avez cette espèce de, de, de masse de capital absolument hallucinante, qui a été créée par les banques centrales euh, depuis 20 ans, et, et de manière accélérée après 2008, beaucoup plus fortement, bah, cette masse de capital elle demande de la rémunération, euh, et que même en réduisant euh, la part du travail, cela ne suffit plus. Et comme ça ne suffit plus, bah, il faut trouver des aller il faut trouver certaines choses, et bah, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous créez de l'inflation Derrière, vous pouvez encore gratter un peu, parce que si vous faites augmenter l'inflation euh, plus vite que les salaires, ben, vous pouvez, les entreprises derrière peuvent retrouver des marges, les entreprises peuvent euh, augmenter leurs marges plus vite que les salaires. Et si les entreprises augmentent leurs marges plus vite que, que les salaires, ça veut dire qu'elles libèrent plus d'argent pour le capital. Et du coup, si vous voulez, euh, à mon avis, on va rentrer... On va rentrer dans cette zone d'inflation néfaste, c'est-à-dire que d'inflation... Parce que moi, quand j'étais petit, mon grand-père me disait toujours « mais c'est très bien l'inflation euh, ». L'inflation des années 80, l'inflation des années 90 euh, a permis à tout un tas de gens de rembourser leur maison euh, alors qu'ils avaient des taux de 7-8%, mais c leur maison était remboursée en 7 ans, 8 ans, 9 ans. Aujourd'hui, euh, qui, euh, qui va rembourser sa maison euh, en moins de 15 ou 20 ans sur un premier achat Personne. Euh, et, euh, et donc, au au-delà ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir de l'inflation, euh, parce que euh, le système ne tient que par ça. Et de deux, euh, le, cette inflation euh, euh, il va créer des, un certain nombre de problèmes, et notamment, si vous voulez, euh, donc ce que je vous disais en intro, que paradoxalement, euh, vous pouvez pas avoir. Euh, vous avez une incompatibilité entre ce qui est en train de probablement préparer, parce qu'ils n'ont pas encore fait d'annonce, ils ont juste dit qu'ils faisaient de l'inflation leur, leur lutte, leur, leur, leur urgence nationale, et, la, et une hypothétique remontée des taux de la BCE. Pourquoi ce n'est pas possible parce que euh, quand le gouvernement vous dit « On va faire de la lutte contre l'inflation notre priorité nationale », ils vont éventuellement... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire des chèques. Ils savent faire que ça. Ils vont faire un chèque sien, ils vont faire un chèque alimentaire, ils vont faire un chèque énergie, ils vont faire un chèque truc, un chèque machin. Euh... » Et euh, bah, ces chèques-là, qu'est-ce que c'est C'est encore du, du budgétaire, c'est encore de la dette en plus. Et donc un gouvernement qui creuse encore plus euh, son, son, sa, sa dette, qui, qui, qui, qui creuse encore plus ses déficits, bah, devient de plus en plus fragile à la, à, la, à la moindre idée de remonter de taux. Donc à partir du moment où la gestion euh, du pouvoir d'achat euh, est faite euh, budgétairement, et ça ne va pas être autre chose, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas euh, obliger des, des hausses de salaire, ce qui, encore une fois, n'est pas euh, stupide, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des hausses de salaire tant que vous n'avez pas réglé le problème de capital. Quand je dis « il ne faut pas », c'est-à-dire que le, le, le, le problème, c'est que vous, vous risquez vraiment de partir très très vite euh, en hyperinflation, et là, ça fait encore plus mal que l'inflation. L'hyperinflation, ça, ça, c'est quelque chose qui devient absolument dramatique. Euh, c'est... Enfin... Il y, a, il y a ce risque-là. Et du coup, tous les gens qui vous disent « Ah, ben, il faut, il, faut, alors, il faut augmenter les salaires tout de suite. » Oui, je, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a tellement de misère. On est en train de voir le, le retour de la misère. Et, euh, et en fait, l'urgence, la priorité, l'urgence, ça serait d'assainir nos finances. Mais alors ça... Quand je dis assainir nos finances, pardon, c'est assainir notre monnaie. Euh, assainir nos monnaies. Et, et, et assainir... Euh, et ça, on pourrait, on pourrait partir. On est obligé de faire une... <rire> Alors, il parle de grand reset. C'est que moi, je, je, je dirais qu'il faudrait faire un grand reset. Mais euh, le grand reset, pour moi, c'est du marketing. Hein. Jusqu'ici, d'un point de vue économique et financier, ce qu'ils ne, qui ne font jamais qu'une exagération euh, de ce qui se passait auparavant. Il n'y a pas de changement de nature, financièrement ou économiquement. Euh, Ils il, il prolongent le trait euh, indéfiniment. Euh, à l'inverse, si vraiment on remettait sur la table... Euh, justement, euh, le, le, le, le rapport de création, le, la, la, toutes les dettes et les capitaux de chacun, parce que la dette de quelqu'un, c'est le capital d'un autre. Hein. Si on mettait tout ça sur la table, qu'on assainissait tout ça, qu'on euh, laissait toutes les entreprises zombies, tout, euh, toute la pourriture qui s'est accumulée depuis 20 ans, si on nettoyait, ça prend du temps et c'est compliqué. Là, on pourrait repartir sur des basses scènes. Mais bref, ce que je, donc ce que je vous dis, c'est que le gouvernement ne va pas faire autre chose que euh, de, du budgétaire, cest un pansement sur une jambe de bois, qui, qui va être... Je, je, en plus, quand je dis ça, je suis d'accord qu'il y a plein de gens qui, qui en ont absolument besoin. Mais, euh, mais, ce, que, mais ce qui est important, c'est que c'est incompatible avec une hausse de taux. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez au clash. Euh, donc, le, le, le, donc ça, euh, vraiment... La hausse des taux, euh, ne vous y attendez pas trop. Il peut y en avoir des toutes petites, une ou deux, pour faire du marketing, d'accord, mais une... ce qu'il faut bien comprendre sur une politique monétaire, c'est qu'une une, une, une décision de politique monétaire structurelle ne s'annonce pas. C'est-à-dire que quand euh, Paul Volcker euh, arrive à la Fed et qu'il vous passe les taux de 10 à 20% euh, comme ça, il, annonce, il, a, il prévient personne, un matin il arrive, il dit « maintenant c'est comme ça, et derrière, adaptez-vous, démerdez-vous ». Ça fait très mal mais c'est à la chance neiger, si vous voulez, c'est quand ça fait mal que ça commence à faire du bien, d'un point de vue monétaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment il faut purger, on n'a pas le choix. C'est un mal pour éviter un mal plus grand. Donc quand Christine Lagarde vous dit « je vais augmenter les taux, si tout va bien, à la fin du troisième trimestre », elle ne fait pas de politique monétaire. Elle fait de la gestion psychologique des marchés, elle fait de la gestion de cours de récré elle est en train de gérer des anticipations euh, elle, elle gère des appétits elle gère ces choses là, elle essaye de faire comme la Fed avec beaucoup de retard elle, fait, elle essaye de faire comme ce que faisait très bien Mario Draghi et ce qu'elle fait quand même beaucoup moins bien parce qu'elle n'est pas, pas banquière alors que Mario Draghi lui connaissait très très très, très bien son histoire euh, donc il faut bien comprendre que vous n'êtes pas sur. La politique monétaire, cela ne s'annonce pas. Et vous avez un exemple, c'est-à-dire que la politique monétaire des 20 dernières années, qui est une politique de baisse des taux, personne ne vous a jamais prévenu quand on baissait les taux. Personne ne vous a dit Ah, moi, dans les trois prochains mois, je vais baisser mes taux. Non. Vous vous réveillez un matin, paf, les taux ont baissé. Euh, C'est ça, une politique monétaire. Alors peut-être qu'on euh, va finir un jour par euh, inverser la vapeur et repasser sur une politique, mais ce jour-là, vous réveillerez un matin et vous l'apprendrez. On est toujours, à mon avis, sur des politiques monétaires extrêmement souples, extrêmement accommodantes. La seule chose qu'on fait là, c'est du conjoncturel, et c'est de la gestion des anticipations. Très important, ça. Euh, et ben voilà, hein, c'est à, à peu près ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, euh, que euh, il faut sortir de cette idée de l'inflation, il faut revenir euh, à cette... Vraiment, c'est très important. Il faut revenir euh, à, à la création de valeur ajoutée, au partage de valeur ajoutée. À mon avis, si on veut se remettre à créer de la valeur ajoutée, il faut commencer par repenser son partage. Et que quand Bruno Le Maire vous dit euh, « Il faut que le travail paye », il a raison. Et c est, c est le, alors le problème, c'est qu'il fait l'inverse. Et que quand il se prépare à faire des chèques, et encore des chèques, et encore des chèques, il fait encore l'inverse. Pourquoi Parce que pour que le travail paye, ben, euh, il faut que la main-d'œuvre soit rare relativement euh, à l'offre d'emploi. Et donc pour ça, c'est -ce simple comme bonjour. Hein. Et, et pour qu'il euh, qu y ait euh, un, un, une, une forme de rareté, ben, il y a un moment il faut protéger un petit peu euh, son économie. Euh, il ne faut pas mettre en concurrence euh, les emplois euh, avec euh, l'Europe de l'Est, avec euh, l'Asie du Sud-Est. Et une fois que vous assurez de faire revenir euh, des emplois en France, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous mettre à baisser les prestations sociales, parce que, ben, en, une fois que vous baissez les prestations sociales, vous arrêtez de faire crever les gens, mais à l'inverse, vous les incitez à aller reprendre un travail qui sera payé dignement et qui permettra euh, aux gens de vivre dignement sans avoir à aller chercher un chèque. Et là, à ce moment-là, vous aurez le cercle vertueux euh, du travail. D'un travail qui est bien payé, qui permet à l'État de ne pas avoir à compenser, qui permet d'équilibrer des budgets, qui permet également à la fin de remonter des taux, et qui permet efficacement de lutter structurellement contre l'inflation. Donc ils sont en train de faire exactement l'inverse. C'est pour cela que je vous dis que non les taux ne vont pas remonter structurellement. Oui, l'inflation est là pour durer. Euh, et et c'est notre avenir. Donc, si vous, vous avez du capital dans des assurances-vie, ah, attention. <rire> euh, franchement, il faut sortir des assurances-vie parce que là, ça, elles vont faire très, très, très, très mal. Pour aller dans quoi alors Je sais bien que c'est difficile. Euh, l'immobilier, alors moi, je, pendant, au, au tout début de la crise, j'ai renvoyé vers, vers l'immobilier de province, de petites agglomérations de province. Ça, ça marche très très très très bien. Euh, il faut se dépêcher un peu, parce qu'il y a un moment, les marchés s'équilibrent aussi assez vite. Euh, vous avez l'immobilier, vous avez tout simplement de l'or et de l'argent, qui sont des, des, très bonnes, des très bonnes réserves structurelles à l'inflation. Hein, pas conjoncturelles, mais structurelles. Aller chercher dans des métaux précieux. Euh, pour ceux euh, qui, euh, qui aiment ça, qui connaissent ça et qui sont un peu technophiles, les crypto-monnaies, euh, pas n'importe comment, c'est-à-dire une approche intelligente des crypto-monnaies est aussi très intéressante. Euh, Qu'est-ce que vous avez encore comme solution Bien évidemment, investir dans des matières premières et euh, surtout, si vous voulez, pour... Euh, euh, tous ceux, qui, euh, tous ceux qui, qui. Parce que le problème de l'assurance vie, c'est que c'est une épargne de précaution. Donc c'est une épargne qui doit être rapidement mobilisable. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une épargne de précaution, euh, que ce soit dans de l'or qui est volatile, que, euh, que ce soit euh, dans euh, des crypto-monnaies qui sont ultra volatiles, que ce soit dans des matières premières qui sont volatiles. Et donc aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver de la stabilité surtout dans un monde inflationniste. Euh, donc ça, aujourd'hui, malheureusement, si vous, cherchez, euh, de, si vous cherchez quelque chose de, de, de précaution, une épargne de précaution, ben, aujourd'hui, euh, probablement que ce qu'il y a de, de plus sérieux, de plus utile, c'est euh, d'aller investir dans tout ce qui vous permet d'être autonome et tout ce qui vous permet euh, d'être le plus indépendant possible et de baisser vos dépenses. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est très vertueux. Euh, et sinon, euh, sinon, ça je reconnais, euh, l'épargne de précaution aujourd'hui c'est très très très compliqué à faire parce que euh, vous, avez, vous êtes sur une. En ce moment, vous êtes au pire moment où vous avez une inflation qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que ce que l'INSEE calcule. Et en même temps, vous n'avez absolument aucun produit suffisamment sûr qui vous fasse pas grignoter très très très très vite ce genre d'épargne donc ça je reconnais c'est difficile probablement moi j'essaie de l'épargne de précaution j'irais la mettre un peu en devise étrangère euh, le, le, ça c'est quelque chose que... mais le problème c'est que là on arrive à des moments où euh, l'euro a déjà très fortement baissé il a encore euh, des, des capacités de baisse à mon avis mais euh, avoir, euh, avoir un peu de francs suisses avoir de, de la livre sterling avoir ce genre de choses euh, c'est pas forcément bête non plus euh, et, euh, et en fait, euh, cette, cette, euh, cette stabilité que vous ne pouvez plus avoir dans un seul produit, vous allez la voir euh, en diversifiant euh, vos investissements. Euh, voilà. Si euh, vous voulez euh, en savoir plus euh, sur le sujet, moi, vous savez que j'édite euh, une revue d'analyse économique et financière, euh, et que vous pouvez découvrir, je vous mets un lien aussi, ça s'appelle Risque et Profits, euh, et là, euh, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus précis euh, et un travail beaucoup plus circonstancié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Puis mettez des pouces, partagez, diffusez, commentez.